C'est la première vidéo de l'année et bien évidemment je vous souhaite une très bonne santé financière avant toute chose. Alors bah justement, euh, pour la première vidéo, j'ai envie qu'on fasse une espèce de tabula hasard et qu'on démarre de bonnes choses, enfin qu'on démarre une série de vidéos que je crève d'envie de vous faire depuis le départ en fait, à savoir une série de vidéos pour apprendre à investir tout simplement. Alors pourquoi je pense que c'est indispensable euh, de faire cette série de vidéos C'est que tout simplement vous savez la plupart des personnes qui sont rentrées dans les cryptos ces derniers temps, en fait elles n'avaient jamais investi, peut-être c'est votre cas d'ailleurs, c'est-à-dire que jamais elles ont boursicoté, jamais elles ont investi dans des actions ou d'autres actifs financiers, et là tout d'un coup elles ont investi dans le BTC par exemple typiquement. Mais c'est pas parce que vous achetez du Bitcoin, euh, pour prendre un exemple, hein, sur une application et qu'en plus comme par bonheur, parce que les marchés étaient haussiers en plus, euh, que le Bitcoin prend de la valeur, ça fait de vous un investisseur qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que, en fait, l'investissement c'est quand même une discipline à part entière. Alors je dirais pas que c'est une science ni un art. C'est peut-être un, un mélange entre les deux parce que, tout simplement, même s'il y a des ouvrages de référence, je pense à Benjamin Graham, etc., qui ont beaucoup plus parlé de la finance euh, classique, c'est-à-dire l'investissement dans les actions euh, en particulier, on n'a pas d'ouvrage, en tous les cas dans les crypto-monnaies pour le moment, qui nous expliquerait comment bien investir. En général, on va prendre quelques éléments, on va copier-coller un peu ce qu'on faisait dans la finance classique et on l'adapte aux crypto-monnaies. Pourtant, c'est un nouvel actif qui a ses propres particularités, ses propres spécificités. Et en fait, pour vous le dire franchement, on est en train d'apprendre tous euh, sur le tas, en fait. Et le propos de cette vidéo, donc, c'est quoi C'est de, de vous montrer, en fait, on va faire un, un raccourci. On est sur YouTube, il faut que ce soit condensé. Donc, de cinq grandes euh, lignes comportementales, j'ai envie de dire, pour savoir, pour apprendre à investir convenablement. Et par là, j'entends quoi Le fait de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme, qu'importe si le marché est haussier et baissier. Parce que oui, on peut gagner de l'argent. Et même, parfois, on peut en gagner plus quand le marché est baissier. Mais ça, c'est autre chose, on parlera de ça plus tard. Mais avant de commencer, euh, permettez-moi de vous dire quelque chose, deux minutes, euh, simplement par rapport à l'investissement. Vous savez, ça peut être le moyen de, de gagner un complément de revenus, ok, et ça peut être aussi l'occasion de faire de cette activité-là votre, votre principale activité financière, c'est-à-dire que de pouvoir en vivre tout simplement. Par exemple, pour moi personnellement, c'est mon objectif euh, premier capital, même si j'y arrive de plus en plus. Et donc, je pense, enfin, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça en vaut, ça en vaut vraiment le coup de se concentrer sérieusement dessus, c'est-à-dire de ne pas le faire à la va-vite et ce n'est pas parce que vous allez regarder 3-4 vidéos ou lire 3 articles que vous allez être, euh, que vous allez développer cette compétence-là. Donc voilà pour la petite parenthèse et maintenant que ça s'est dit écoutez, on peut passer au cœur du sujet et voir les 5 euh, conseils. Alors euh, déjà la première des choses, le premier conseil pour commencer c'est celui de faire la, le distinguo entre le trader et l'investisseur. C'est deux approches complètement différentes même si euh, quand on arrive de loin et quand on ne connaît pas du tout cet univers, ça peut sembler, euh, ça peut être la même chose. En fait, pas du tout. Ça va, ça, ça demande des, des compétences complètement différentes. En gros, je, je ferai une vidéo sur la, sur la question. Il ne faut pas oublier aussi que les deux sont complémentaires. Par exemple, moi, à titre personnel, vous le savez, je l'ai souvent dit, je suis à 70% comme, un, comme un, une, une investisseuse pure, c'est-à-dire que je suis plutôt comme une business angel qui va décortiquer les projets, etc., qui va investir sur le long terme, et euh, il y a 30% de mon capital que je que j'utilise en fait comme un trader, alors pas chartiste, hein, je fais plutôt de la fondamentale, mais disons je vais avoir les mêmes comportements, c'est-à-dire que je vais plutôt aller sur des plateformes d'échange et faire des, des opérations d'achat-revente, parfois je vais utiliser des effets de levier, etc. Parfois, si vous voulez investir, par exemple, dans une crypto-monnaie et que vous vous placez sur le long terme, eh bien la, la, la fameuse question de savoir quand vous rentrez, elle est un tout petit peu moins pertinente. Même pour vous donner un exemple vraiment presque choquant, vous pouvez même rentrer à la TH, c'est-à-dire au, au pic au prix le plus élevé d'une crypto et être quand même gagnant quand vous êtes un investisseur parce qu'il s'avère que le pic en question, il a été dépassé des dizaines de fois ou ne serait-ce qu'une fois. Vous voyez, cette dimension du temps, elle est propre à l'investisseur qui, en général, investit sur du long terme. Ça peut être 5 ou 10 ans. En revanche, le trader, lui, il a une autre approche parce que déjà, son temps est beaucoup plus court. Il ne veut pas faire 10 en 5 ans, vous pensez bien que lui, il veut faire 10 en un jour sur un trade. Donc en fait, le fameux ATH qu'on a vu, lui, ça ne l'intéresse pas, il ne peut pas rentrer à ce point-là parce que ça veut dire que s'il achète là, il va revendre forcément à la baisse, il va être perdant. Et si vous voulez faire du trading, très clairement, euh, il faut vous former, c'est-à-dire que bien sûr, ça peut être, ça peut, vous pouvez générer pas mal de bénéfices, mais ça ne se fera pas comme ça, on s'improvise pas, trader, ça prend extrêmement, ça prend du temps. Il y a des compétences, il y a des techniques à savoir. Et puis aussi, il faut un certain talent. Donc, euh, faites bien la part des choses, formez-vous, etc. Et puis, si vous voulez faire de l'investissement, c'est plus simple. Et euh, mais il y a aussi des choses à savoir. Attention. Et justement, par rapport à ça, on va aller euh, directement à vos conseils numéro 2, qui est le fait de savoir investir dans les bonnes cryptos. C'est peut-être euh, l'erreur que je vois la, la plus, le plus en fait, dans les personnes qui rentrent, c'est-à-dire qu'elles font pas les différences entre les différents. Euh, les différents types de tokens qu'il y a. Et il faut savoir que euh, l'actif crypto-monnaie, ce pas hein, une entité comme ça, insécable. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de formes, de types de crypto-monnaies différentes et chacune a des usages et des particularités bien différentes. Il faut faire la différence entre une crypto et une token et au, au sein même des tokens, il y en a, il y a de plusieurs formes. Il y a des jetons de gouvernance, il y a des jetons qui sont simplement des rewards, il y a des jetons de, de plateformes centralisées, etc. Il faut savoir faire la part des choses et quand vous investissez dans une une crypto monnaie ou dans un token il faut absolument connaître les fondements et les objectifs de cette euh, crypto monnaie là en fait pour vous dire la vérité un bon investisseur il pourrait s'appuyer que sur ce conseil là c'est à dire que j'aurais pu d'ailleurs j'en ferai certainement une vidéo connaître savoir euh, décortiquer euh, et reconnaître une valeur une, une crypto monnaie qui a de la valeur et qui aura de la valeur ça pourrait faire simplement rien que ça ça pourrait faire de vous un bon investisseur et pour bien analyser une crypto monnaie il ya beaucoup de choses à regarder mais il y a surtout trois grands je me permets de le dire ici, tellement c'est important. Il y a euh, d'une euh, prime abord, il y a les tokenomics, c'est-à-dire que ça va être l'économie interne, si vous voulez, du euh, token ou de la crypto en question. C'est-à-dire que là, on va se demander le max supply, l'offre totale en fait, qui aura de cette token. Est-ce qu'elle est limitée ou illimitée Donc, est-ce que sera déflationniste ou inflationniste Est-ce est qu'elle est déjà préminée Combien il y a de tokens en circulation, etc. Enfin, c'est toutes ces données-là qui sont un peu des indicateurs économiques, ne sont pas suffisants, même s'ils sont essentiels. À comprendre pour bien comprendre la crypto-monnaie, justement, il faut aussi vous poser les questions sur la capacité, la puissance technologique, si vous voulez, de l'infrastructure de ce token là ou de la crypto-monnaie dans laquelle elle a été créée. Par exemple, il faut se poser les questions de la scalabilité de cette, de cette blockchain là, le temps de la finalité, le temps des transactions, les coûts, enfin, sa capacité aussi à attirer des développeurs. Est-ce qu'elle a un langage qui est accessible ou pas? Et ensuite, il y a une troisième, il y a un troisième axe et encore plus important, c'est, euh, si vous voulez, son attractivité euh, communautaire, c'est-à-dire est-ce qu'elle a une grosse communauté derrière Est-ce qu'elle a réalisé des partenariats Comment elle se débrouille en termes de marketing, etc. Et en fait, si vous voulez, c'est en regardant tous ces axes-là, avec précision, que vous allez avoir déjà une image plus précise de la crypto sur laquelle vous investissez. Très clairement, moi, euh, je suis partisane du, du, du value investing, comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs, les mentors que vous connaissez, euh, comme Warren Buffett, le revendiquent. Et euh, bon, ça, je vais pas développer euh, cette idée-là, mais sinon, je suis en train de... Enfin, j'ai fini un livre il n'y a pas longtemps, et c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué en termes d'investissement et de finances perso. Alors, euh... Et euh, ce livre, c'est euh, « Investir euh, à long terme » de Francisco garcia Parames. Et c'est vrai qu'en fait, on l'appelle le Warren Buffett espagnol. Euh, donc moi, j'habite en Espagne, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais euh, c'est vrai qu'il est prodigieux et que c'est peut-être la première fois, en fait, que je lis un auteur qui, est, euh, qui, a, des, qui a un talent littéraire, c'est-à-dire qu'il écrit très bien. Alors, il est partisan de l'école d'Autriche, euh, Hayek, etc. Moi, il m'a carrément convaincue, parce que bon, je ne suis pas de la même école, euh, pas nécessairement tous les cas ou pas sur tous les plans. Et donc, très intéressant. Et là encore, il explique lui ça fait 30 ans qu'il investit. Il a toujours investi ou il a toujours cherché à investir dans la valeur des sociétés. Et ça c'est comme ça, en fait, qu'il a eu des rendements incroyables, en tout cas, beaucoup plus euh, supérieurs à la moyenne. Donc, je pense que c'est une façon d'investir qu'il faut euh, regarder. puis, de toute façon, c'est les chiffres qui parlent. C'est-à-dire que là, c'est les marchés qui nous, qui nous le disent ça fait 30 ans, 50 ans, qu'ils qu ont fait des analyses et qu'ils voient bien que les corporations les plus solides, celles qui apportent le plus de valeur sont celles qui restent sur le long terme et qui prennent euh, bah justement de belles hausses et qui donc s'avèrent très bénéfiques pour les investisseurs. Je ne m'attarde pas plus sur ce point-là, même si j'ai vraiment très envie de développer, parce que le troisième point, euh, je le trouve encore plus intéressant. Le troisième conseil, en fait, c'est celui de faire la part des choses entre euh, votre gourmandise, votre appétit pour les gains et euh, ce que vous pouvez vraiment gagner. En fait, être réaliste, si vous voulez, par rapport au, au marché. En gros, ce que je vais vous donner, là, on va faire un tout petit peu... Euh, de, de maths hein, pour que ce soit plus simple. Mais euh, si vous avez un capital de départ de 100 euros, on va prendre ça, et euh, une autre personne qui aurait 10 000 euros, vous n'aurez pas forcément les mêmes attentes. Il y en a, pour un, ce sera beaucoup plus facile de gagner, vous pensez bien. Pourquoi Parce que euh, la personne qui, par exemple, démarre, euh, elle investit dans, un, dans une crypto et elle met 10 000. On va, on va prendre des exemples comme ça. Et disons que la crypto-monnaie dans la semaine, elle a fait 10 10 c'est vraiment euh, très habituel pour une crypto-monnaie. Bref, elle fait 10 ben, En fait, la personne qui a mis les 10 000, avec le simple 10% de hausse, en fait, elle a déjà gagné 1000 euros, ce qui est déjà, euh, on va dire, plutôt pas mal. En revanche, la personne qui a mis euh, 100 euros, qu'est-ce qu'elle a gagné avec 10% ben, En fait, elle a gagné simplement 10 euros. Alors, y a pour, le, pour moi, pour ce que je vois, hein, le problème que j'ai souvent vu avec les personnes qui rentrent, ces personnes, elles vont rentrer avec un petit capital sur une crypto-monnaie et comme elles veulent entendre, comme elles ont entendu ces histoires dingos qui existent en plus, de personnes qui font des gros gains euh, la nuit, le jour... Ce qui va se passer, c'est qu'elles attendent des retours sur investissement aussi effarants que l'autre. Mais l'autre, il a investi beaucoup plus. Euh, en gros, ce que je veux vous dire avec ce conseil-là, c'est qu'il faut vraiment vous adapter selon votre capital de départ. Par contre, je fais une petite parenthèse ici. Ne pensez pas que euh, c'est super injuste. C'est-à-dire qu'une personne qui a 10 dollars aujourd'hui, euh, qui vraiment, clairement, a 10 dollars, mais qui, si elle fait bien les choses, si elle suit bien les stratégies, parce qu'il y a des stratégies hein, pour faire, pour passer de 10%. Je veux dire, là, au moment où je vous fais la vidéo, euh, donc euh, je vais enregistrer mon expérience. Mais vous savez, quand on va sur CoinMarketCap, on voit les plus gros gains de, de, de la journée. Ben là, je suis en train de filmer mon écran et il y a, une crypto, euh, enfin, il y a un token AIX qui a pris 3000%. Euh, il y en a un autre, Metacraft, qui a pris 640%. Alors bien évidemment, très souvent, c'est des shitcoins, mais pas nécessairement. Mais en tous les cas, c'est possible de faire des 1000%, 3000%. Donc la personne qui a 10 dollars, peut-être que la stratégie qu'elle doit faire, si vraiment elle veut gagner de l'argent et qu'elle n'a pas d'autre choix, elle devrait se tourner vers des stratégies pareilles. Alors, à l'inverse, la personne qui démarre avec 10K ou 100K, bien évidemment, comme je vous ai dit, un simple 10% peut lui faire gagner 1000 balles. Alors, euh, vous pensez bien qu'elle va pas faire les mêmes stratégies. Elle peut même se permettre d'aller dans des, euh, d'investir dans des crypto-monnaies qui ont des bons market cap, par exemple. Donc, euh, je vais revenir sur ce point-là hein, dans d'autres vidéos, mais vraiment savoir investir selon le capital qu'on dispose aussi et selon nos objectifs. Pour moi, c'est un conseil vraiment que j'aurais aimé euh, connaître... En fait, au moment où j'ai commencé, parce que moi, en fait, j'ai commencé avec très peu et donc avec le temps, j'ai appris à faire grossir le tout. Mais euh, c'est hyper important de savoir que selon votre capital de départ et votre horizon et vos objectifs, il faut pas vous tourner vers les mêmes stratégies. Et maintenant, on va passer au conseil numéro 4 qui est, euh, bah là, on passe d'un autre conseil, type de conseil. C'est celui de faire le tri d'information. et je pense aussi, là encore, c'est un conseil hyper, hyper important. Alors, le tri de l'information, c'est quoi euh, Vous savez, on est sur Internet, il y a des youtubeurs qui font sortent des vidéos chaque jour je veux dire et des youtubeurs crypto il y en a de plus en plus je veux dire moi même quand bon moi je regarde de moins en moins euh, la plateforme et de toute façon je pense pas que la vidéo soit suffisante pour apprendre et surtout pas euh, apprendre à investir ou à comprendre les crypto monnaies il y a très peu de bonnes vidéos qui vont en profondeur et en général il faut lire donc euh, par exemple moi les youtubeurs commerciaux les youtubeurs qui font trop de vidéos qu'on voit trop ou qui n'ont pas d'articles à côté c'est pas quelque chose que, que, que je vais regarder mais peut-être que moi forcément ça fait plus longtemps que j'y suis, donc j'ai d'autres attentes. Et c'est pas parce que vous allez consommer beaucoup de contenu crypto que ça fera de vous quelqu'un de plus éclairé sur le sujet. En fait, même pas du tout, ça peut être même l'inverse. Je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai ce sentiment-là, quand, quand je parle avec elles, en fait, tout simplement, où je, où je sens que c'est une soupe, en fait, un peu... Euh, c'est un espèce de patchwork. Elles ont des connaissances, mais ça vient un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup d'opinions, elles suivent un peu ce que d'autres personnes disent, et donc elles n'ont pas de vraies connaissances euh, solides sur les crypto-monnaies, blockchain en général. Donc vraiment, en faites vraiment attention, prenez soin en fait de votre, de votre esprit tout simplement. Il y a des tas de choses, il y a des tas de connaissances, il y a des tas d'articles super bien faits. Ça en vaudra plus et ça vaudra plus en fait de lire un bon bouquin sur les crypto-monnaies. Euh, D'ailleurs, euh, Philippe Perlin, il est pas mal. Je pense à lui parce que je, je vois en fait là encore. Euh, bon, moi, j'avais commencé avec lui, mais avec ce bouquin-là, La fin des banques, qui n'est pas euh, dédié aux crypto-monnaies spécifiquement, mais je sais qu'il a fait un autre livre qui est très bon, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des livres qui vont vous donner une meilleure connaissance de la chose que si vous consommez comme ça de façon hasardeuse et puis boulimique euh, des informations. C'est pas comme ça. Et puis, euh, l'autre point négatif de euh, cette façon de consommer, c'est pas euh, simplement le fait que vous aurez la tête comme ça et que ce sera un méli-mélo. C'est surtout le fait que vous allez cultiver des faux mots. C'est la pire des choses quand on veut investir que d'être sujet à ses émotions. C'est vraiment, et vous le savez, alors là pour un trader, c'est encore plus vrai, c'est les fois en que fait, vous allez faire les pires décisions. C'est-à-dire, par exemple, vous allez sortir au mauvais moment en vous disant, là, je suis tellement en train de perdre dans un marché baissier, par exemple, alors qu'il s'avère que, euh, que c'était un piège baissier ou que quelques temps après, la crypto-monnaie allait reprendre parce qu'il y avait une mise à jour qui allait sortir, etc. Et vous êtes parti parce que vous avez, vous avez suivi vos émotions. Donc vraiment, ça j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce que c'est des redites, c'est des choses que normalement on sait déjà. De manière générale, voilà, mais en trading et en investissement, c'est pire. Faites attention à vos émotions et à ce que disent les autres. Les autres n'ont pas forcément raison. Apprenez à développer votre esprit critique. Et maintenant, passons au cinquième conseil. Le cinquième conseil, j'ai simplement envie de vous dire, alors c'est un conseil qui pourrait, il pourrait être encore plus large, mais essayez de trouver une stratégie, enfin des stratégies qui vous correspondent le plus. C'est très bien d'investir, mais comme vous le savez, avec les crypto-monnaies, on a la chance de pouvoir les faire travailler aussi. Et des stratégies, il y en a plein, et ça peut être le moyen pour vous, peut-être de lisser euh, les pertes, ou les risques, ou, ou, ou alors encore mieux, de faire fructifier vos capitaux. Par exemple, ça peut être le fait de simplement utiliser des plateformes, vous savez, hein, comme je vous en parle souvent, pour faire du stacking par exemple, ou d'être validateur de nœuds, ou pour faire euh, d'autres choses en fait qui vont venir faire grossir vos investissements, sans pour autant que ça vous demande un effort particulier. Vous devez absolument, enfin pas absolument, mais dans l'idéal, si vous voulez optimiser justement votre capital, de savoir de, de définir une stratégie qui soit propre à vous. Euh, par exemple, pour les crypto-monnaies, il y a une il y a une stratégie qui est relativement connue, c'est celle de, de l'investissement programmé. Vous savez, en anglais, on dit dollar cost average. Et en fait, elle est très simple. Hein. C'est simplement le fait de, quand on se demande, quand on ne sait pas quand rentrer dans une crypto, eh c'est simplement en fait, de lisser sur une certaine période de temps et euh, d'investir une petite somme euh, chaque mois de manière régulière dans euh, tel actif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui le font. C'est-à-dire que vous savez, on, on programme des investissements programmés et chaque mois. Euh, moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps pour le BTC, par exemple, et chaque mois, on nous prend 100 euros et on investit dans le BTC ou dans une autre crypto. Ce qui fait qu'au cours du temps, on aura investi, ce sera une moyenne. Vous voyez ce type de stratégie, il y en a plusieurs et ça peut être une bonne occasion pour vous, en les cas, pour quelqu'un qui veut bien investir, d'optimiser un peu sa façon d'investir et d'investir au mieux, tout simplement. J'ai fait une grosse redite, tautologie à la fin, mais c'est pas grave parce que la vidéo commence à devenir longue et il est temps de conclure. Et pour la conclusion, je vais être très brève. Euh, tout simplement, pourquoi Parce que je vous ai dit, ça, c'est une vidéo. J'en ferai d'autres. Je vais voir aussi si ça vous plaît, si ça vous parle. Parce que là, j'ai fait quand même des sacrés raccourcis. Je m'en excuse pour ceux qui le savent. Mais on va aller plus loin. J'ai aussi écrit euh, des articles à côté. Même, je pense, écrire des articles un peu plus poussés et profonds sur la question de l'investissement. Et puis, euh, donc voilà, euh, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il y a des ouvrages. Je mettrai des liens euh, sous, sous cette vidéo. Il y a des, des bons ouvrages. Et euh, Francisco Garcia-Paramillo, c'est vraiment pas mal, même s'il parle pas de crypto-monnaie du tout, au fait. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un investisseur institutionnel qui a, qui a monté son propre fonds d'investissement, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la logique de l'investisseur, comment on se place. Il euh, y a des choses vraiment très importantes, enfin essentielles à savoir quand bien même on veut investir dans les crypto-monnaies. Je parle pas plus longtemps, je vous souhaite euh, ben, un bon retour sur la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Ciao!